Bonjour à tous, cette semaine, à l'honneur sur les sites 1001 hobbies les maquettes en carton de chez Umboom que nous vous proposons de découvrir. Umboom est une marque russe qui propose des modèles de maquettes fabriqués à partir de cartons haut de gamme, extrêmement robustes, à assembler sans ciseaux ni col. Du Far West au Moyen-Âge, en passant par les monuments historiques européens, vous découvrirez toute une gamme de maquettes 3D finement détaillées. Nous disposons de plus de 300 références sur notre site, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour aller voir. Et à bientôt chez 1001 Hobbies.